Sur les contraintes, euh, bon, il y a des contraintes de termes euh, juridiques. Hein, être propriétaire, c'est quand même mieux que d'être euh, locataire. Euh, ensuite, euh, il y avait des contraintes au niveau euh, européen où on avait un certain nombre de points à, à respecter, notamment euh, à l'époque, 50 arbres par hectare maximum. Euh, donc, bon, on, on s'est attaché à respecter ces règles-là et la, la mise en place du projet euh, s'est déroulée sans, sans difficulté. Quoi. Au départ la, la, la complexité c'est un petit peu la mise en place du projet, Moi, ceci dit comme tout projet. Euh, après, euh, dès que la parcelle est implantée, euh, s'il si, y a une petite contrainte, euh, c'est euh, l'absence, il faut absolument l'absence de vent pour traiter. Je pense notamment au désherbant, euh, où là il faut éviter euh, de, de traiter pendant du vent. Mais enfin ceci dit, euh, quand on traite les autres parcelles, on doit avoir le minimum de vent. Bon ben là il faut pas de vent du tout quoi. C'est la seule contrainte. Sinon, en termes euh, de semis, euh, enfin il n'y a, a aucun bouleversement. Quoi.